Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien. Merci beaucoup. Est ce que tu as reçu l'article que je t'ai demandé de lire? Oui, je l'ai lu. D'accord, super. Est ce que tu as compris? Oui, oui, mais je n'ai pas compris seulement c'est quoi le passe sanitaire. J'ai essayé de voilà. Très bien. Alors, le passe sanitaire, je vais t'expliquer ce que c'est. Euh, euh, maintenant, ça fait deux ans qu'on a le Covid, le Corona, et euh, le passe sanitaire, c'est un passe qu'on te donne après être vacciné, d'accord, pour pouvoir euh, pour pouvoir aller t'asseoir dans un café, dans un bar, dans un restaurant. J'ai pas compris ce que leur problème et pourquoi ils, ils faisaient des manifestations. Euh et surtout en France. En fait, ici, c'était une manifestation donc, pour ce passe sanitaire. Donc, le passe sanitaire, ça fait énormément de problèmes parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Donc, ouais. euh, le président a décidé que si les personnes ne veulent pas se faire vacciner et qu'ils ne veulent pas avoir le passe sanitaire, ils devront faire un PCR à chaque fois qui vont dans un restaurant, à chaque fois qu'ils vont dans un bar, à chaque fois qu'ils vont voir euh, quelqu'un, tu es obligé de faire un, un test PCR en France pour tout. Oh. D'accord. Donc, les gens ouais. sont, euh, sont allés manifester. Donc, ils ont fait cette manifestation pour dire euh, que le vaccin est un choix, euh, un choix de chacun, qu'on n'a pas le droit d'obliger euh, quelqu'un à faire le vaccin. On va faire une récapitulation. Déjà, si je te dis Corona, qu'est ce que tu me dis? Qu'est -ce, que te... qu ce que ça te dit? Qu'est ce qui s'est passé pendant ce Covid? Comment ça s'est passé? À ton avis, il y avait confinement. Oui, quoi d'autre? Le confinement, mais pourquoi il y a eu ce confinement? Déjà, c'est quoi ce Corona? Qu'est ce qui s'est passé? Une pandémie. Oui, une pandémie. Très bien. Donc, c'est un virus, c'est une pandémie c'est une pandémie qui a fait des morts d'accord oui. qui a fait beaucoup de morts et il y a eu le confinement après le confinement qu'est-ce qui s'est passé gens sont gens sont restés à la maison et et le travail était au domicile oui et et aussi euh, il y avait euh, dans certains pays euh, de coffre des coffres forts. Des coffres ouais, forts je... Des couvre-feux couvre Oui, des couvre-feux. Non, je n'avais pas compris, mais j'ai compris. Couvre-feu, oui, c'est vrai. Donc, par exemple, en Égypte, il n'y a pas eu de confinement, il y a eu couvre-feu. Euh... À aussi avec couvre-feu ou pas oui. Oui, à quelle heure c'était euh, le couvre-feu? Euh, Yanni, il, il s'est changé plusieurs fois, yani, euh, je pense euh, à 7 heures peut-être. 7 heures. ok. okay. D'accord. Donc, il y avait le couvre-feu à 7 heures Et la journée, les gens ils sortaient ou comment ça se passait? Euh, oui, je pense. Yanni, moi, je ne me rappelle pas, mais c'est Yanni. Au Caire, c'est comme à Alexandrie, c'était hein, en tout, tout l'Égypte. Oui, je pense. Comment tu ne te rappelles pas, Sarah? Ça fait un, mois, un an, c'est tout. <rire> tu as déjà oublié. Mm -hmm. <rire> c'était, je pense, à 7h, à 8h. Oui. Mais la journée, c'était normal. Les gens, ils allaient au travail. Pas, oui. euh, ils n'avaient pas peur. Oui. N'est-ce pas? Puis, personne ne mettait le masque, je me rappelle. Au début, les gens mettaient la masque, mais maintenant, pas toujours. Oui, pas toujours, c'est vrai, c'est vrai. Puis, il y a eu une rupture de stock des masques et du gel. Tu te rappelles de ça? Oui. Qu'est ce qui s'est passé à ce moment là, tu penses? Les gens ont acheté beaucoup de masques et de gels pour les stocker. Exactement. Et du coup, ils n'ont pas laissé de masques et de gel pour les autres personnes. Ils ont acheté beaucoup, oui. beaucoup pour ne trouver ni masques, ni gel, ni panadone. Si tu connais, on ne trouvait pas mm -hmm. tout ça. Oui, effectivement. Et techniquement, alors moi, je vais parler par rapport à la France et toi, tu vas parler par rapport à l'Égypte. En France, hum. vous étiez eu... en France en euh, temps de Covid euh, Non, j'étais ici et puis je suis allée en France au milieu. Et puis ils ont fermé l'aéroport encore et donc j'ai pas pu hum. En ah, okay. France, maintenant, il y a eu une baisse d'économie. Hum. Les gens font n'importe quoi parce que ils sont été trop enfermés. D'accord, ouais. les enfants ne savent plus, euh, les enfants euh, ne sont plus intéressés par l'école parce que ça fait deux ans qu'ils n'y vont pas, ouais. comment on peut faire pour que la vie retourne euh, au normal Qu'est-ce qui doit se passer pour que les gens, pour que les enfants, pour que tout le monde reprenne sa vie normale que ce soit en Europe ou que ce soit ici, n'importe où. Ici, ils sont retournés. Ici, tout va bien. Mais en Europe, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Pour retourner à la vie. Bien sûr, à la vie normale. Mais ils, ils ont retourné je, à la vie normale, je pense. Non, ils ne sont pas retournés, justement. Pourquoi ils ne sont pas retournés Parce qu'il y a eu un vaccin. Ce vaccin, que 34% l'a fait. Ouais. D'accord. Et donc, le président a décidé que sans PCR ou passe sanitaire, tu ouais. ne peux pas sortir. Hum, oui. Alors, comment... Alors, je sais que les gens ont peur de ce vaccin. Déjà, on va parler étape par étape. Pourquoi les gens ont peur du vaccin? Euh, yani, ils ont peur des, des effets négatifs de ce vaccin. D'accord. Quoi d'autre? C'est que euh, ça tu l'as dit? Oui. Et il y yani, a ici si quelqu'un a une immunité euh, qui est un, un peu faible, yani, pas oui. forte. Alors quand il prend le vaccin, yani, yani, il pourra tomber très malade, yani. Ah, d'accord. Tu veux dire que si, par exemple, quelqu'un a, euh, quelqu a des immunités basses, avec ce vaccin, il peut, il peut leur arriver quelque chose, c'est ça? Oui, il y a déjà des gens qui ont pris le vaccin et ils sont morts après le vaccin. Qu'est-ce qui s'est passé après le vaccin? Ils sont morts? Oui. Alors, tous les vaccins du monde ont des effets négatifs. Pourquoi oui. les effets du Covid, on en parle plus? Alors que, la, le, euh, alors que le pourcentage d'âge des enfants, nous, en tant qu'enfants, on prend des vaccins depuis qu'on a deux jours jusqu'à 15 ans. Donc, on passe 15 ans de notre vie à prendre des vaccins. Pourquoi on a peur oui. du vaccin du Covid? Il n'est pas encore, euh, il est nouveau. Il y a, il y a... On ne sait pas encore qu ce qui va passer. Il n'a pas été testé. Bon, C'est ça que tu veux dire Non, tu... Oui. Il n'a pas été testé. D'accord, quoi d'autre? Donc maintenant, comment il faut faire pour faire vacciner les gens? Parce que sans vaccin, euh... le Covid reste. Si le Covid reste, euh, on ne peut pas vivre. Comment on fait mais Je pense que le Covid va rester pour toute la vie. Non, Sarah, ne dis pas ça, s'il te plaît. <rire> <rire> <rire> <rire> non, Sarah, là, là, là, tu m'as donné deux claques, là, là, là c'est trop. Non, non on, va, on va essayer de le faire partir quand même. <rire> Je ne suis, suis pas sûre de ça. Mais... <rire> D'accord. Oui, c'est vrai. En fait, euh, je pense que le Covid, de toute façon, même si on fait le vaccin, il reste toujours. Par contre, ça nous protège à nous de ne pas l'attraper. Tu vois Mais le Covid en ouais. lui-même, il est toujours là, je pense.